Non, mais j'en ai marre, j'ai l'impression que je tape jamais de wifi ici en fait. Non, mais euh, cherche pas, moi c'est pareil. Hein. Je me demande qu'il a plus bien en ce truc. De toute façon, ça ne me sonne jamais. Hein. Bon, t'exagères un peu, non à peine. En l'occurrence, je crois que c'est grâce à une femme qui s'appelle Eddie Lamar. Tu T'as peut-être déjà entendu parler d'elle, elle a joué dans le vieux film américain, hein, etc. Ça me dit un truc, je crois. Bah, du coup, c'est grâce à elle qu'on a le Wi-Fi, le Bluetooth ou encore les portables. Ok. Attends, j'ai une idée. On va aller chercher les archives et on va se replonger dedans. Bah ben écoute, c'est parti Edwig Maria Kessler naît à Vienne en 1914 dans une famille aisée. Son père, banquier, essaye de la sensibiliser à l'ingénierie, mais à l'époque, une carrière technique est vraiment inenvisageable pour une femme. À 16 ans, elle a une révélation en voyant le film Metropolis de Fritz Lang. Alors tant pis pour l'ingénierie, Hedwig essaye de tenter sa chance en tant qu'actrice. Elle abandonne ainsi l'école pour travailler avec, à l'époque, l'un des plus grands noms du théâtre en Allemagne et en Autriche, le grand metteur en scène Max Reinhardt. Elle entame sa carrière d'actrice en 1931, en s'installant à Berlin. De là, les succès s'enchaînent et la jeune femme commence à se faire un nom dans le monde du cinéma européen. Finalement, c'est en 1933 qu'elle devient mondialement célèbre avec le film « Extase » de Gustave McAtey. On la voit dans une scène polémique jouer un orgasme. C'est la toute première fois dans le monde du cinéma. D'ailleurs, le pape Pie XII condamnera ce film et Hitler l'interdira en Allemagne. C'est d'ailleurs suite à ce film qu'elle épouse Friedrich Mandel. Alors pour la petite histoire, Friedrich Mandel est un marchand d'armes autrichien, sympathisant nazis et fournisseur de Mussolini. L'homme tombe amoureux d'elle après l'avoir vu dans ce film. Les parents d'Edwige, inquiets pour son avenir, encouragent un mariage avec Friedrich et ni une ni d'eux, ils se marièrent la même année en 1933. C'est à cette période qu'elle côtoie de plus en plus le monde de l'armement, mais son mari commence à exercer une pression de plus en plus forte sur elle. Il lui interdit de continuer son métier d'actrice et essaye même de racheter toutes les copies du film Extase. Elle finit finalement par fuir son mari en 1937 pour s'installer d'abord en Suisse où elle rencontre l'écrivain Henrik Maria Remarck et avec lequel elle entame une liaison qui conduira à plus ou moins 5 ans d'absence sur les écrans. Ensuite, elle traverse l'Atlantique pour commencer sa carrière américaine et signe un contrat avec le plus gros studio hollywoodien, la MGM Metro Hollywood Mayer. Elle change finalement de nom pour devenir enfin Eddie Lamar. Avec la MGM, la carrière hollywoodienne d'Eddie Lamar décolle, avec pas moins de 15 films tournés en 7 ans. On buste par exemple... « Lady of the Tropic » en 1939, euh, « Tortilla Flat » en 1942, ou bien « The Strange Woman » en 1946. Elle est enfin considérée comme une véritable star hollywoodienne. Élue femme la plus belle du monde, elle sera l'as de ce qu'on appelle son masque. Et dira à ce propos « N'importe quelle femme peut avoir du glamour, et c'est fait de tenir Chunkin et d'avoir un idiot. » Enfin bon, on parlait de Wifi tout à l'heure et pour l'instant on a beaucoup plus évoqué sa carrière d'actrice, non oui, Dwight, t'as raison. Eddie Lamar était aussi une inventrice hors pair. Et écoutez-moi bien, c'est en associant un pianiste et une actrice qu'une invention incroyable a vu le jour. Reprenons depuis le début. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Deux ans plus tard, en 1941, Eddie Lamar rencontre le compositeur et pianiste George Antale lors d'une soirée mondaine. Elle apprend alors que les torpilles radio-guidées de la Navy qui doivent détruire les sous-marins allemands sont souvent détournés et repérés avant même d'avoir atteint leur cible. Avec une petite expérience dans le milieu de l'armement où travaillait son premier mari, Eddie Lamarre imagine, avec l'aide de George Hanteil, un système de codage des transmissions. L'idée est de créer un système de guidage radio des torpilles tirées par des avions volant à haute altitude sur les navires de guerre ennemie. Pour éviter que le signal entre l'avion et la torpille ne soit brouillé, elle imagine que la communication passe rapidement d'une fréquence artienne à l'autre la rendant indécodable par l'ennemi. Quant à Antel de son côté, il conçoit un moyen de garder les radios qui se trouvent à l'intérieur de l'avion et de la torpille synchronisées pendant le changement de fréquence, en reprenant l'idée des cartes perforées qui activent les pianos mécaniques. La technique est l'ancêtre de l'étalement de spectre par saut de fréquence, c'est-à-dire la méthode de transmission utilisée dans la technologie du Wi-Fi, de la géolocalisation, de la téléphonie mobile ou encore du Bluetooth. Les deux inventeurs déposent leur brevet le 10 juin 1941. Malheureusement, leur invention passe totalement inaperçue. Et c'est seulement 21 ans plus tard que l'armée américaine y trouve une utilité. Les années passent et leur invention tombe dans le domaine public. Elle finit par faire le bonheur de tous les concepteurs d'appareils à transmission dans les années 80. En 1997, Eddie reçoit finalement un prix, celui de l'Electronic Frontier Foundation. Elle est alors âgée de 82 ans. Elle finit par mourir en 2000 après quelques années de vie à l'écart des projecteurs. En 2014, soit 93 ans après le dépôt de leur brevet, Eddie Lamar et George Hanteil sont admis à titre posthume au National Inventors Hall of Fame, l'organisation qui honore les réalisations des inventeurs à une seule condition, qu'elle soit remarquable. En parallèle, elle continue sa carrière d'actrice jusqu'en 1949 où Cécile de Mille lui confiera le premier rôle féminin dans son film éponyme Samson et Dalila. En 1957, elle disparaît de la circulation. Au total, elle aura joué dans 30 longs-métrages au cours de sa carrière, et sera notamment immortalisée par Andy Warhol dans son film Eddie. Finalement, la personnalité d'Eddie Lamar a permis de déconstruire plein de clichés sur la femme actrice, potiche, idiote, nulle en science ou encore femme-objet. Le nombre de ses maris et sa liberté sexuelle revendiquée haut et fort sur la scène hollywoodienne a fait scandale. Mais sans son travail, beaucoup des technologies que nous connaissons aujourd'hui n'existeraient peut-être pas. Alors la prochaine fois qu'on vous dit qu'il n'y avait que des hommes inventeurs, rappelez-vous bien que l'invention la plus utilisée au monde a été créée par une femme qui avait aussi le temps et le talent d'être actrice. D'ici là, demandez-vous toujours, Ça va C'est quoi